Depuis 2010-2015, on est à l'aube d'un changement important en fait, de, ce, de ce modèle d'urbanisation avec le métro du, du Grand Paris. Pourquoi c'est un moment qui est nouveau Parce que c'est un projet qui est vraiment d'ampleur, qui va amener à, à, à métamorphoser les conditions de mobilité en Ile-de-France avec une facilitation des déplacements internes à, à la banlieue. Et par ailleurs, c'est aussi un projet d'urbanisation de, autour des gares avec développement de nouveaux quartiers de bureaux, nouveaux quartiers de, de logements, etc. Et ce que ça, ce que ça signifie, euh, voilà, c'est la densification euh, forte de la première couronne, ça signifie euh, lutte contre l'étalement urbain, c'est réduction de la place de l'automobile dans les modes de déplacement et donc ça va se traduire au-delà du métro par une reconfiguration des voiries, par la place plus grande qu'on va accorder aux vélos etc. Ce qui en fait euh, l'intérêt, justement, et ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'infrastructure de transport, il implique tout un tas de considérations d'urbanisme, de vie collective qui sont au cœur de, de ce numéro. Alors les différences, elles sont importantes. Bah, déjà, la première, c'est que le métro euh, parisien était d'abord un réseau intramuros, alors que là, on sort de Paris. Donc ça, c'est quand même une, une première différence. Et donc, ça marque bien Grand Paris. Alors effectivement, le métro historique était déjà sorti de Paris depuis bien longtemps, avec la U jusqu'à la Défense, la 7 jusqu'à le Courneuve, etc. Donc on était déjà sorti de Paris, mais là, ça montre un, un changement considérable d'ampleur du réseau qui restait quand même fortement. La plupart des gares du métro parisien sont, sont dans Paris. Deuxième élément aussi qui est, qui est très marquant, c'est euh, la, la manière d'insérer les gares. Là, c'est très différent. Dans le, le métro historique, on était avec des gares tous les 400, 50, 200, 500 mètres environ. Euh, là, elles vont être beaucoup plus espacées les unes des autres. Et euh, dans le métro euh, historique, les gares étaient relativement euh, discrètes. Enfin, Guimard euh, les a magnifiées, mais disons qu'on était sur des émergences qui étaient, euh, qui étaient relativement euh, peu imposantes en termes de volume, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a une vision totalement différente de la gare. On en fait vraiment euh, un lieu symbolique, un point nodal, etc. Ce qui peut être intéressant mais qui, à mon avis, ne doit pas non plus être fait avec excès puisque la gare doit quand même faciliter les déplacements et, et, et l'intérêt du métro historique c'est qu'avec souvent des escaliers assez brefs, on était directement sur le quai en, en évitant je dirais, des, des déplacements extrêmement longs. Donc là, c'est vrai qu'on a aussi un changement sur la, la symbolique de la gare qui interroge d'ailleurs sur, sur les lieux qu'une société aime à se donner comme lieu de rassemblement collectif. On va avoir une différence forte hein, à Paris par rapport à Pékin ou Rio et de ce point de vue-là, Paris se rapproche de Londres avec les cas en 2012. C'est-à-dire qu'effectivement il va y avoir des investissements forts dans des réseaux nouveaux mais aussi et surtout du, ré, du réinvestissement sur les réseaux existants parce que c'est une des particularités de, de ces grandes métropoles européennes, c'est qu'elles ont des réseaux hérités qui sont déjà quand même particulièrement développés et quand même, à l'échelle du monde, globalement, très performant. Même si nous, on, se, on, se, on, on pointe à juste raison toutes les difficultés que l'on rencontre, à l'échelle mondiale, on est quand même dans les villes qui sont particulièrement bien développées, en réseau de transport collectif et de transport individuel. Donc ça va avoir des impacts sur la gestion du, du réseau existant, très certainement, qui va être mis au bout du jour, etc. Et aussi, on peut le, le penser sur l'organisation du, du réseau de, de voiries, qui est très malléable aujourd'hui, qui a une forme d'utilisation très dominante pour l'automobile mais dont on peut penser que d'ici à 2024 il peut être refait. Donc effectivement ces grands événements sont, sont souvent des, des occasions d'accélération de, de, de projets, de tenue de calendrier mais aussi de de marquages symboliques, de nouvelles réorientations d'un projet collectif comme celui pour une pour la métropole parisienne et de ce point de vue-là peuvent être très intéressants.